Bonjour à tous, nous sommes le 24 janvier 2021, on va faire le tour des marchés sur tout ce qui se passe au niveau de le, le, ici, la politique, c'est vraiment terrible. À partir d'aujourd'hui, je parle du Québec, euh, on est privé, euh, ben en tout cas ceux qui sont non adéquats. Adé adé adé adé adé adé adéquatement vaccinés, euh, sont privés de d'aller magasiner dans des grands commerces que, tels que Walmart, Costco, et ainsi de suite. Et là, je pense qu'on a donné un petit délai pour ceux qui sont double vaccinés, donc euh, c'est un délai simplement faux que les personnes pour euh, mettre à jour leur passeport vaccinal, passeport de la honte que j'appelle, doivent absolument aller chercher leur troisième dose. Ils ont un petit délai, mais eux aussi vont être privés de ce droit-là fondamental de, euh, dans une économie libre, en tout cas, mais on n'est nous ne sommes plus dans une économie libre ici, donc euh, c'est un régime dictatorial là, au Québec. <rire> plusieurs en parlent. Nous, on le vit. C'est la réalité. Et en ce moment, euh, il y a un événement qui est très, très important. Ça se trouve à être les camionneurs de, du Canada qui, en tout cas, qui se sont réunis, plusieurs camionneurs, euh, qui sont... Euh, pas tous non vaccinés, mais qui sont contre cette mesure, ces mesures absolument abusives, et qui sont, qui s'en viennent à grands pas, là, un peu euh, euh, ben, au, au Parlement, euh, Parlement Ottawa, mais je pense qu'il y en a qui vont aller aussi à l'Assemblée nationale, peu importe, là. Euh, c'est immense, c'est gros. Et à GoFundMe, on a créé un GoFundMe, là, pour avancer des sous, pour euh, défrayer le coût du carburant, tout ça. J'ai suivi ça de, depuis hier, euh, depuis avant, hier, hier. On est passé de 0 ben ça fait seulement quelques jours. On est rendu à 3 millions de dollars euh, d'accumulés et ça monte en, en flèche. Hier, on était à 500 millions, on est 3 millions. Ça monte vraiment, vraiment en flèche. Donc, euh, il y a un, un, un soutien très, très fort au niveau... Euh, euh, en tout cas de plusieurs, parce que ça se démontre par euh, le financement, euh, ben, don, donner du, du, du, la possibilité pour le carburant, les bris de cam... de, de, qui pourraient arriver au niveau des camions. Donc, euh, le mouvement est très fort, vous placerez votre oreille sur la terre, vous allez entendre le grondement de ces fiers camionneurs, qui sont dans le fond euh, vraiment euh, euh, une chaîne importante dans tout ce qu'on vit en ce moment, parce que le transport, comme on sait, c'est... Le nerf de la guerre, on peut produire, on peut avoir des consommateurs. Si on n'a pas de transport, on n'est pas capable de fournir adéquatement aux personnes qui ont besoin de denrées. ou de Donc, ce que ça va faire, tout simplement, ben, de l'inflation, mais inflation encore, monter des prix dans plusieurs items. Mais aussi, euh, inflation et bien entendu, des pénuries, euh, pénuries qu'on va retrouver dans nos... Euh, dans nos euh, magasins à rayons, tout ça. Donc, euh, on est vraiment dans un bras de fer entre euh, le gouvernement, je dirais les gouvernements, le go ici, et, euh, avec les Québécois, en tout cas plusieurs Québécois, même s'il y a des Québécois qui euh, euh, sont tout à fait d'accord avec ces mesures dictatoriales. Moi, je suis entièrement compte. Euh, peu importe qu'on soit vacciné, pas vacciné, c'est même pas la question. C'est les mesures dictatoriales qui sont absolument abominables. On sait très, très bien que l'Irlande a lâché le morceau euh, euh, vendredi. Le, le, le premier ministre a dit qu'il qu arrêtait les mesures, euh, toutes les mesures, là, autant le pass vaccinal, tout ça. Et, euh, le, et euh, il a appliqué ça le lendemain. L'Angleterre applique ça à la fin du mois de janvier. Donc, euh, non, il y a un bras de fer qui se passe en ce moment. Euh, je... je j'ai aucune idée de ce qui va arriver, mais ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe beaucoup, beaucoup ici au Québec. Et cette semaine, c'est assez important parce que l'association les, les, euh, des, euh, des quincailliers, je pense, ou des. Mm, Quoi, peu importe, la mat, je sais pas trop, euh, c'est un monsieur Darvoux qui se trouve être le, le, le chef de ça. Il dit que dans l'association, c'est très, très, très divisé. Euh, il y a des personnes qui, qui, qui ont des grands, des, des magasins. Je pense c'est pour les quincailleries, mais en tout cas, peu importe. Euh, c'est très, très divisé. Et euh, ben plus que divisé, il y a plus de monde qui sont contre que pour... Parce qu'on a 69 euh, des marchands là, qui sont contre les mesures du gouvernement. Et moi, ce que je dis tout simplement, il faudrait dire non à ce gouvernement dictatorial. En tout cas, c'est pas... Et moi, je, je me suis assuré, j'ai fait des appels au niveau des quinqueries. Ben, euh, où est-ce qu'on... C'est un petit sondage. Ben pas un sondage, un... je voulais savoir qu'est-ce qu'il y en a. Là, où est-ce que le passeport vaccinal était appliqué. Et j'ai euh, appelé certaines quinqueries ici à Trois-Rivières, et euh, j'ai vu que la quincaillerie Home Hardware euh, de Revanville, on n'applique pas le panse vaccinal parce que la surface est trop petite. Et euh, au niveau de, euh, je pense que c'est BMR, un autre, là, à Trois-Rivières, les surfaces, elles sont trop petites. Ils n'appliquent pas de passe vaccinal, j'ai appelé chez Canac Marquis, ils appliquent le passe vaccinal. J'ai appelé chez Rona, j'ai appelé chez Patrick Morin, ils appliquent. Je trouve c'est des magasins ici, là, mais j'en viens tout simplement. Ce pas, c'est une mesure absolument absurde. Lorsqu'on est d'une plus, plus petite quincaillerie, ca on n'applique pas le passe, c'est 1500 carrés. Et euh, c'est absurde, c'est arbitraire. <rire> euh, ça n'a même pas d'allure. Donc, euh, c'est ça, on va quand même suivre ça pour vous. Mais euh, c'est des mesures qui sont absolument absurdes. Et. Euh, je voudrais revenir à l'économie parce que il y a quelque chose qui s'en vient de très très important, c'est la décision de la Fed d'augmenter les taux d'intérêt. Et euh, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos euh, dans le passé, que la Fed euh, a pris des, a des décisions absolument euh, euh, abominables depuis les deux dernières années. C'est qu'elle a fait tout simplement par ses mauvaises décisions, c'est euh, euh, euh, aug faire augmenter l'inflation, c'est normal. Elle a injecté plus d'argent dans le système. Donc, qu ce que ça a créé, tout simplement, c'est une augmentation de l'inflation euh, et sans euh, euh, créer de la vraie richesse, parce que ce sont les riches qui se sont enrichis de plus en plus et les pauvres euh, se sont appauvris. Donc, elle a créé une grande, grande distorsion euh, dans le système et euh, la prochaine étape, euh, qui va arriver au niveau de la FED, euh, c'est qu'elle va augmenter les taux d'intérêt euh, un petit peu. Ben, c'est ce que je vous dis depuis des semaines. Des... Euh, donc, il euh, y a un article ici euh, ce matin que j'ai placé sur mon site, là, que l'article la, dit ça, que la hausse des taux d'intérêt ne durera pas. C'est ce que je crois, c'est ce que je vous avais dit. Euh, donc, la FED euh, est comme pris au piège... Euh, si elle augmente les taux d'intérêt, le marché s'écroule. Déjà, on va aller voir ça euh, euh, en dernier, là, le, le marché est en train de dire à la Fed de, de ne pas toucher euh, aux taux d'intérêt. Et c'est à cette clair. Et là, on est près d'une euh, grande correction, sinon d'un crash. Ça pourrait arriver, là, euh, vraiment, on est à la... Croiser des, des chemins au niveau de, des indices boursiers, on voit très très bien qu'un qu crash pourrait se produire, c'est-à-dire une panique de vente. Le bitcoin est en panique, euh, euh, on, on va aller voir ça tout à l'heure. Euh, donc, pour pourrait avoir vraiment une panique de vente. L'indice du VIX en montée, euh, c'est l'indice de la peur, là, étant monté euh, assez euh, paniquante, là. on pourrait vraiment avoir euh, un crash boursier. Euh, j'ai aucune idée, là. Ça prendrait tout simplement rien qu'une crainte, une peur. Et surtout avec les mauvaises décisions des gouvernements depuis deux ans pour la gestion de la crise du COVID, euh, ils ont encore plus creusé euh, l'économie, euh, ils ont encore plus créé des mesures pour faire en sorte qu'on qu qu retombe en crise et une crise profonde. Mais comme je vous dis, ce que je pense, tout simplement, que la FED va revirer, va se revirer, elle ne montrera pas les. même si dans les médias euh, populaires, mainstream, même, même on dit euh, que euh, oh, les taux vont monter. Non, non, non, la réalité, c'est que la FED va Arrêter euh, la hausse des taux d'intérêt, lorsqu'elle va voir. Bon, on va aller voir des graphiques, là, des deux graphiques que je vais à vous montrer là-dessus. Là. Elle va tout simplement reculer et va réinventer un nouveau QE d'injection monétaire pour maintenir artificiellement ce système-là. Euh, à l'avenir, pour l'avenir, je n'ai aucune idée ce qui va arriver, mais c'est encore une distorsion du système. Et euh, on va aller voir ça tout à l'heure. Simplement pour vous. C'est le directeur euh, général de la Banque des règlements internationaux, le BRI, euh, qui a déclaré euh, de mettre fin à l'argent liquide pour avoir un contrôle absolu des peuples. On voit très, très bien, lorsque la crise a débuté, j'ai plusieurs vidéos que j'ai faites là-dessus, et je vous l'avais dit, dans le fond, euh, c'est pas compliqué, dans le fond, il euh, y a plusieurs, euh, euh, euh, plusieurs choses... Que... Plusieurs qu'on a traités de conspirationnistes ont dit et tout arrive. On avait parlé, moi en tout cas dans mon cas, au niveau des vidéos, vous pouvez aller reviser ça, euh, j'ai parlé euh, de l'argent la, papier qui était disparaître c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était écrit, écrit un peu partout, même la Banque du Canada en parle, la crypto-devises crypto des des banques centrales, c'est euh, ban, euh, ba, euh, CB, en tout cas, peu importe les crypto-devises des banques centrales, c'est un peu... On le, on le voyait arriver. Et là, je pense qu'avec ce nouveau cette nouvelle crise qui pourrait arriver, c'est là qu'on pourrait euh, imposer cette crypto devise ben On dit imposer selon certains, euh, certains critères qui seraient peut-être la, bon, la vaccination. Ça me surprendrait parce que dans le fond, ça commence vraiment à tomber le château de cartes. Euh, peut-être qu'il va y avoir d'autres euh, barrières là, pour... Euh, euh, faire en sorte que le troupeau se dirige directement vers euh, ces crypto-devises-là, euh, des banques émises par les banques centrales. Comme je dis souvent, euh, je ne pense pas qu'on va adopter le bitcoin, même si le bitcoin est peut-être pour rester ou, ou d'autres crypto-monnaies vont peut-être demeurer. Je sais pas, comme je vous dis, je vous l'ai déjà dit, je le redis encore, euh, moi je pense aux valeurs solides, or et argent, et euh, euh, même platine, ainsi de suite. Là. Euh, je, je pense que c'est là qu'il faut euh, se réfugier euh, mais en tout cas, c'est euh, vous qui décidez. Là. Donc, euh, cette euh, déclaration de ce monsieur-là, qui est assez en... Euh, euh, pour moi qui a été... <rire> non, je dirais rien. Bon. Euh, le directeur général de la banque des règlements a dit que, justement, l'objectif, euh, c'est de mettre fin à l'argent liquide pour avoir un contrôle absolu des peuples. Ça ressemble drôlement euh, à la grande messe de Davos qui, euh, qui a lue en ce moment, mais c'est une messe virtuelle où Xi Ping a, a parlé. C'est le même baratin, dans le fond, et là, on parle d'inflation, que c'est terrible, il faut se renouer. C'est la mondialisation, dans le fond. C'est euh, le plan de Davos, c'est euh, le grand reset aussi. C'est probablement... Peut-être là qu'on veut justement, on va arriver comme sauveur encore euh, au niveau de euh, de la crise qui pourrait arriver très bientôt du fait que les banques centrales du monde entier, à l'exemple de la banque centrale euh, des États-Unis, a, a utilisé tous les moyens possibles pour euh, maintenir à flot l'économie à flot. En essayer de maintenir euh, l'économie et ces moyens-là, c'était tout simplement euh, les taux d'intérêt et euh, les et ça a été utilisé on a dit qu'on retirait ça mais on va continuer à le faire et euh, probablement peut-être qu'on va implanter le nouveau crypto-monnaie des banques centrales pour euh, re, re repartir soutenir ce système là qui est à son apogée donc et même au déclin parce que le système qui existe depuis 1944 avec les accords de Bretton Woods est à la veille de se terminer euh, c'est sûr sûr et on veut un nouveau monde euh, de la manière que les milliardaires de ce monde parce que d'avance faut pas oublier que c'est simplement des euh, réunions de milliardaires et de grandes entreprises qui vont là le petit peuple comme nous la plèbe n'a pas son mot à dire et on on veut que cette structure une structure mondiale soit imposée à toute la planète euh... Euh, non. Euh, je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de manifestations. Il y a une grande, ma une grande manifestation à Bruxelles et c'est très, très bien. Il y a des camionneurs qui s'en viennent ici avec les mesures qui sont comme euh, mesures ici en dictatorial au Québec euh, où plusieurs commencent à remettre vraiment en question ces mesures folles. Là. Lorsque l'économie va encore euh, plus s'écrouler, peut-être qu'il y en a qui vont se réveiller. En tout cas, peu importe ce qui va arriver, euh, tout ce système-là, je ne suis pas sûr qu'il va fonctionner. Je vais dire comme... Maître Divisio, Fabrice Divisio, que je, je suis et que j'aime beaucoup. Euh, il y a un monde meilleur qui va être à bâtir, et ce monde meilleur, moi je veux y participer. Et je ne pense vraiment pas que ces mondialistes-là vont gagner. Euh, comme je vous ai montré souvent dans des graphiques, euh, leur, euh, même si leur montée semble impressionnante quand on voit qu'ils qu contrôlent complètement les médias, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de médias alternatifs qui commencent vraiment à prendre du galon et le peuple se réveille. Et c'est ça qu'il faut faire, se réveiller, euh, arrêter de, de, de suivre ces grands médias-là qui nous mentent continuellement. Regardez simplement, la, la, c'est abominable, là, je, euh, la, la, les, les camionneurs là, qui sont partis de la Colombie-Britannique. Hier, j'ai vu sur le site de Radio-Canada, Radio-Canada, quelqu'un posté ça, euh, qui disait que les camionneurs euh, s'étaient rassemblés pour manifester contre les, les routes, les mauvaises conditions, des routes en, en Colombie-Britannique. C'est absolument faux et c'est émis par une radio d'État. C'est fou. Ils nous mentent. mentent à... Ça, ça se peut pas. Et euh, on sait très, très bien que les camionneurs sont partis de Colombie-Britannique pour s'en venir euh, à Ottawa euh, avec le, le, le fameux projet là, des de, de camions pour la liberté. Donc, euh, c'est du mensonge qui met dans les médias, et Justin Trudeau a traité ces, ces convois-là de camionneurs de terroristes. C'est grave, Terroristes. Et, euh, je vais simplement vous donner un, un, un exemple, là, dans l'histoire, je ne sais pas si vous n'êtes peut-être pas assez vieux pour ça, là. Lech Wałęsa. Ça se trouvait être un, un chef syndical qui était un mécanicien, je crois, euh, en Pologne, dans les années 80, euh, où le, le, le, le, le, le syndicat a renversé le gouvernement en instaurant une nouvelle, euh, une nouvelle, on va dire, démocratie en Pologne. Et là, je vois ça a été le, le, le, le, le, le, le chef de ce grand mouvement, euh, Solidarność qu'on a appelé. Donc... Aujourd'hui, on regarde ça, on dit « waouh, c'est extraordinaire, les joies de ça, c'est un héros ». Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est décédé, là, mais c'est un héros, il est devenu président aussi du pays. Euh, mais mais, mais aujourd'hui, on considère ça, ce grand mouvement de réveil-là dans les années 80, euh, c'était un héros. Il y avait aussi Carole, euh, euh, le pape Jean-Paul II, là, Carole euh, Vallée, je ne me souviens pas de son nom, euh, qui a supporté ce mouvement-là, le pape là, de, du temps. Donc, euh, ce grand mouvement-là a été vu comme honorable et très important pour la croissance de l'humanité. Aujourd'hui, on en voit, on fait encore les éloges des, de, les, de ces années-là, années mais il ne faut pas oublier que dans ces années-là, ce mouvement, même dans les années 70 avant aussi, là, mais dans les années 80, lors de ce mouvement-là, euh, dans un premier temps, euh, rapidement, là, on s'est reviré, mais on a pris legeval ça qui est allé à contre-courant du système établi, là. Vraiment, là, il est à contre-courant et le grand mouvement Solidarnov Solidarn a été à contre-courant du système établi. Et aujourd'hui, ce qu'on vit en 2021-2022, on est rendu en 2022, c'est la même chose. On est en train de dire à ce gouvernement-là, à ces gouvernements-là, excusez, j'avais laissé ça, on est en train de dire à ces gouvernements-là qu'on vous laisse le libre droit de contrôler nos vies euh, via une pandémie qui est à sa fin. L'Omicron, euh, c'est un peu partout sur la planète qu'on dit, dit, qu on se trouve à être à la fin de cette pandémie-là, parce qu'on a beaucoup de cas, mais très peu de, de, de force dans le... le, le, le, le la maladie. Donc, euh, depuis deux ans, on a mal géré ici au Québec, euh, c'est les mesures les plus liberticides qu'on a eues euh, euh, en Amérique du Nord et peut-être dans le monde. Et on a les pires résultat euh, de toute cette euh, gestion de la pandémie. Ici, les rapports du CHSLD viennent de sortir. Euh, la coroner a dit que c'était directement la faute de, de la gestion du gouvernement. Le, ministre, euh, la, la, la, le ministère de la Santé dit « Ah, oh, c'est pas nous. Euh, il y a une contradiction entre Marguerite Blais et Horacio Arruda et l'ancienne la, ministre de la Santé, Mekken. » Donc, euh, c'est le cohu général et c'est pour ça qu'Éric Duhem le demande, ben, moi aussi, puis il y a plusieurs personnes, une enquête publique pour que euh, des, des personnes qui ont été en, en, en... En charge de ça, euh, sont directement responsables de la mort de 4 600 euh, ou 800 euh, personnes dans les CHSLD dû à une mauvaise gestion de la crise. Donc, euh, ce contrôle là est loin d'être terminé. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire. Mais peut-être que la crise du Covid est en train de se terminer et heureusement euh, pour euh, la planète, on pourrait respirer un peu. Mais les mondialistes vont continuer. Au niveau euh, des États-Unis, c'est pareil. Biden continue à à donner des à faire des décrets. De plus personne qui suit ces décrets, Il est à moitié sénile, euh, donc c'est la situation actuelle, les marchés ben, c'est euh, en panique, là, comme je vous dis là, euh, les futurs euh, n'augurent pas très bien, Mais on va aller voir ça euh, pour terminer. Euh, ça, ça se trouve être encore le fameux taux d'intérêt, comme je vous dis, je, je vous en ai parlé souvent euh, euh, c'est un graphique que je vous ai déjà montré aussi on se trouve à avoir le, le, le, le, les taux d'intérêt ici, c'est le, le taux directeur de la Fed là, qui dit qu'il qui va monter ses taux d'intérêt, waouh, on va repartir en force. Bien, regardez dans le fond la tendance depuis 1980, on avait connu un apogée de l'inflation. Euh, euh, la dernière crise, là, 2000, euh, on avait commencé à monter les taux d'intérêt et ensuite on s'est retrouvé, je vais en tra transition comme ça, on s'était retrouvé avec euh, une crise en 2000, ben 2000, on a été obligé de baisser les taux d'intérêt. 2007, c'est la même chose, baisser les taux d'intérêt. Et la bourse a été gonflée artificiellement par l'injection monétaire. On le voit très, très, très bien. Et ensuite, ici, là, on se trouve à vouloir monter les taux d'intérêt un peu là, en disant « Ouh, il y a de l'inflation, on va essayer de contrôler l'inflation. » Mais euh, pauvre M. Powell, euh, euh, je dirais pas pauvre parce que… Soit que ce soit un idiot ou euh, je parle de toutes les banques, la, la, la banque centrale avec euh, le trésor américain, avec euh, Janet Yellen, soit que ce soit des parfaits idiots, comme je, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, que ce soit des parfaits idiots ou que tout est, est contrôlé. Et... Euh, j'ai de la difficulté à voir que ce ne serait pas contrôlé. En tout cas, tirez vos propres conclusions. Donc, ici, on est encore en montée, mais c'est à la veille de descendre Et c'est tout simplement pour vous montrer que le taux d'intérêt monte un petit peu. Là, du moment que le marché va dire, non, on n'accepte pas ben, la ligne ici, là, comme euh, qui a été de 2009 jusqu'à 2017 là, à, à plate, ben, c'est ça qui va arriver. On est encore, d'après moi, dans des taux d'intérêt euh, bas pendant plusieurs années. Et euh, ça, c'est un autre... Euh, Bien, deux autres graphiques qui nous montrent l'inflation. Ici, là, on se trouve avoir une montée. On est rendu à 7 euh, euh, aux États-Unis. 7 ça vient de sortir, le chiffre. Ici au Canada, c'est moins, c'est 4 8%, mais, euh, mais quand on dit l'inflation, il faut faire attention parce que des denrées qui sont… c'est une moyenne de, de, de, de tout, là, mais je veux dire, il y a des denrées qui sont, ben, qui sont vraiment plus euh, touchées par l'inflation. Euh, ben, en tout cas, ça, c'est l'inflation aux États-Unis. On a une longue, longue montée et la FED veut tout simplement euh, monter les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation et euh, cesser d'acheter l'achat des bons du trésor. Là, dans le fond, elle, ach elle achète des bons du trésor pour faire en sorte que les taux restent bas. Parce que sinon, si on laisse aller ça au marché, c'est officiel que les taux d'intérêt montraient. Mais là, ce qui arrive, elle dit qu'elle va arrêter d'acheter des bons du trésor émis par le gouvernement américain. Donc, c'est de l'argent euh, gratuit, de l'argent, de la fausse monnaie qui est créée à partir de rien. Mais cette montée des bons du trésor, euh, la, la, la, excusez, la, la montée des taux d'intérêt euh, ferait tomber les bons du trésor, euh, mais la Fed ne pourrait pas pourra euh, je vous le dis tout de suite, la Fed va être absolument euh, incapable de, euh, de, pas, de ne pas remettre de l'argent et racheter des dettes, euh, dettes du, du gouvernement des États-Unis, c'est-à-dire acheter des bons du trésor, c'est acheter la dette des États-Unis, et acheter aussi la dette des grandes compagnies pour les, les grandes compagnies zombies, qu'on appelle pour les maintenir à flot. Donc, euh, c'était le dernier graphique que je voulais vous montrer, avant de passer à nos graphiques, euh, pour euh, aller constater que ce qui se passe sur les marchés, où on est dans des situations assez euh, précaires. Et comme je dis, euh, peut-être avec, avec une grande panique, on pourrait voir euh, un crash arriver. Euh, je dis crash, euh, euh, bon, on, on dit qu'en 2020, on a eu un crash. Euh, regardez ça, ça se trouve être les futurs. Ce qu'on a connu en 2020, c'est ça ici, là. C est, c est, c est cette panique-là et la Fed est intervenu. Là, on a eu on a une longue, longue montée depuis 2020 et là, on commence simplement à, ça, ça se trouve être le graphique mensuel, peut-être le mettre euh, hebdomadaire pour vous dire que la vague euh, n'est peut-être pas terminée, mais même si la Fed, euh, je ne sais pas, c'est quand qu'elle va sortir, euh, ça doit être très, très bientôt, là, dire euh, de combien de taux de base elle va augmenter, euh, peut-être 0,50, on dit qu'elle va dire, euh, on augmente nos taux. Euh, de, le taux de base à 0,50 pour faire en sorte qu'on va contrôler l'inflation, mais euh, le marché va encore dire, euh, lancer le message à la Fed qu'il n'aime pas et euh, la Fed va être obligée de réagir, euh, euh, soit en ré... bon, maintenant elle va peut-être encore euh, monter un peu les taux d'intérêt, mais le marché va s'écrouler littéralement. Et elle va dire « Non, on n'a pas le choix, l'économie n'est pas partie comme on pensait. Euh, » Ça va être le même baratin. Là. Et là, on va dire ben « là, À cause de toute la situation, peut-être qu'il faudrait arrêter d'imprimer de, euh, de l'argent et de créer notre fameuse crypto-devise. » Et bien sûr, on va vous donner la crypto-devise selon votre obéissance, pauvre citoyen. Euh, donc, euh, c'est peut-être là que ça va arriver. Euh, parce que dans le fond, au niveau du, euh, du, du COVID, là, le, le, le scénario du COVID qui pourrait encore durer des années, je ne pense pas que ça va être de ce côté-là. Je sais qu'on parle de l'environnement, peut-être une... Peu importe ce qui va arriver, euh, on est dans une situation encore critique qui pourrait faire en sorte que les marchés pourraient dégringoler. Et on le voit bien, sur les indices, c'est sûr. Euh, L'or et l'argent, comme je vous dis, ça se maintient. Euh, Ici, j'ai des difficultés à rafraîchir. Bon, L'or, c'est ça. L'or, on se trouve avec... Ça n'explose ça pas, mais le couloir ici, euh, ça se maintient. Et euh, l'argent... OK, on va aller voir l'argent comme ça. L'argent, on a une petite correction aujourd'hui, mais ça se maintient. Tandis que le bitcoin, lui, euh, euh, ça crache. Euh, faut pas oublier que le bitcoin est directement relié, en tout cas, beaucoup de corrélations avec euh, les technologies. Euh, la montée du Bitcoin, et euh, parce qu'il y a plusieurs fervents du Bitcoin qui sont peut-être un peu euh, désespérés de voir euh, ce graphique-là, mais euh, euh, ça augure pas bien. Ça, la situation euh, sur les graphiques boursiers à cause de la montée des technologies les, derniers, euh, les dernières années me fait vraiment euh, penser à ce qu'on a connu en, en l'an 2000, où j'ai... Euh, <rire> c'est là que je suis rentré à, à la bourse et que j'ai connu euh, les déboires de la bourse. Et là, on se trouve avoir euh, une montée qui commence vraiment... Euh, et, je vais vous montrer ça rapidement. Qui commence vraiment à se faire sentir. Et euh, ça se trouve être, si je peux... Euh, ça, ça se trouve être ma moyenne mobile euh, 200. C'est ma moyenne mobile 200. Donc, euh, on est passé... C'est bien ça? Je pense que oui. On est passé sous la moyenne mobile 200 pour euh, peut-être pas tous les indices, mais pour, euh, euh, pour certains indices, on est prêt en tout cas de, de la débâcle de la moyenne mobile. Euh, euh, on on s'en va. Ouais, C'est ça. On, on, on touche à la moyenne mobile 200. On est très près de, de la débâcle de la moyenne mobile 200. Et même, on l'a cassé ici au niveau du Standard and poor au niveau du Dow Jones, ça ne rafraîchit pas. Au niveau du Nasdaq, Nasdaq, oui. Je ne sais pas pourquoi qu'elle est... Oh, bon, c'est ça. Est... Lorsqu'on passe en bas de la moyenne de Mobile 200, techniquement, ça ne regarde vraiment pas bien. Euh, pour l'avenir, donc euh, c'est ça, on est rendu là euh, au niveau du je vais aller rapidement vous montrer ça au niveau du VIX euh, euh, le VIX prend beaucoup de galons ça c'est l'indice de la peur, donc euh, vraiment on est dans une cassure euh, au niveau du VIX, donc on pourrait subir, euh, puis comme je vous dis janvier, on se trouve toujours à être à, dans un temps qui nous donne un peu le, le, le, le, ce qui va arriver dans l'année et le VIX, monte donc euh, c'est vraiment pas beau au niveau des indices on pourrait connaître un crash à cause d'une panique euh, euh, spontanée qui pourrait euh, euh, se, découler, se, se, se résumer à un crash. Et si on arrive à un crash, euh, ça va être la panique au niveau même de toute l'économie donc euh, tout ce qu'on a fait depuis 2020 là en injectant d'argent c'est à recommencer et c'est pour ça que je dis peut-être que c'est là qu'on va avoir des changements sociétaux très très importants et euh, de la même manière qu'on a parti Bretton Woods en 1944 qu'on a créé la Banque mondiale le FMI euh, peut-être qu'on peut avoir des grands changements euh, euh, au niveau de la société, euh, au niveau de la planète, euh, ça pourrait être, là, euh, je ne veux pas comme, euh, faire le prophète de malheur, mais ça ne regarde pas bien. On a vécu euh, dans l'opulence, euh, je dis pas nous, mais plusieurs riches se sont très, très enrichis depuis. Euh, donc, on pourrait vraiment euh, connaître euh, euh, vraiment une débandade importante au niveau des indices boursiers. Euh, je vous montrer tout simplement Google. C'est la moyenne mobile 200. C'est pour ça que je vous montre un graphique quotidien. Euh, Microsoft, Amazon... Amazon, regardez, pas, c'est vraiment pas beau là, au niveau du... Euh, Apple, c'est la même chose. Ah, Peut-être Apple, on est moins près de la mobile, moyenne mobile 200. Ben, de toute façon, c'est ça que je voulais vous montrer. Je ne veux pas tomber dans le négatif, mais on peut connaître vraiment une année euh, euh, difficile. Et c'est sûr que euh, toutes les politiques gouvernementales qui ont fait en sorte qu euh, que le, le, le, le, le système soit en... Dis Distorsion totale. Et surtout, euh, ici au Québec, euh, on l'a vu dans, que la Banque nationale a, a dit qu'à cause des mesures absolument ab, euh, incompréhensibles et déraisonnables du gouvernement Legault, euh, on a une décote. Là, en tout cas, on, on dit que le Québec euh, perd des galons au niveau de son économie. Donc, on va suivre ça très, très euh, fortement parce que les marchés, ça ne regarde pas bien, en tout cas pour les prochaines semaines, prochains mois peut-être, mais je vous dis que la Banque centrale va revenir à Super Jérôme va venir sauver la planète avec Janet et Hélène, et ici la Banque du Canada va suivre comme un bon petit mouton. Euh, au niveau de, du COVID, on va voir ce qui va arriver, mais même si cette folie-là arrête, on va trouver d'autres moyens pour euh, imposer euh, un, le plan de davance. Donc on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos.